De Maintenant, c'est le moment de déclaration des députés. On va continuer. Le député de Ronnie Market. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est la journée du chandail rose et je suis très contente de parler de cet enjeu aujourd'hui. En 2007, deux jeunes hommes en Nouvelle-Écosse ont défendu un collègue. Qui était brimé. C'est le crime de cet enfant. Il portait euh, un polo rose. L'intimidation n'a pas de place dans nos écoles, dans nos lieux de travail, ou nulle part dans notre province. Point. Il faut s'assurer que les étudiants partout dans la province sont traités avec du respect et de la dignité le journée du chandail rose pour te euh, essayer, euh, aider les gens. La plupart du temps, montrer de la bienveillance aux gens et comprendre que ça veut dire beaucoup aux enfants en, en évitant les primades. Qu'enfin, un sur cinq enfants est affecté par la, les primades et l'intimidation. Il faut arrêter. Il faut en parler quand on le voit. C'est important aussi de dire, de connecter avec les gens qui sont intimidés. Peut-être nous ne sommes pas d'accord avec tout ici en Chambre, mais je suis impressionné avec tellement de députés qui ont démontré leur soutien important portant du rose aujourd'hui. Et, et on demande aux autres d'être bien. Madame la Présidente, merci pour cette occasion d'être en Chambre aujourd'hui et de soulever la sensibilisation contre l'intimidation. Député du Windsor-West. Merci. 250 travailleurs de la mine de Seul, les membres du syndicat de 50 et de 59 sont en grève pour la sécurité d'emploi et on a fait de la sous-traitance à des travailleurs non syndiqués. C'est vraiment pour essayer de briser le syndicat. Les gens à l'émite, les gens du UFC 156 sont en grève. Madame la présidente, leurs employeur. Remplacent leurs employeurs avec des jaunes, des briseurs de grève et donnent des avantages. C'est vraiment pour essayer de détruire les syndicats. Ces travailleurs dévoués à Windsor et travail. Le, les jaunes, les briseurs de grève dans la possibilité de de, de lutter contre les syndicats. Les néo-démocrates ont déposé des mesures contre euh, les les briseurs de grève, mais le gouvernement conservateur n'a pas adopté. Les conservateurs qui vont à des occasions de photos euh, au euh, piquetage, c'est pas une bonne chose, c'est d'avoir de, des mesures. On ne laisse pas avoir des briseurs de grève. Il ne faut pas attaquer les travailleurs d'éducation et des soins de santé comme les conservateurs l'ont fait avec le projet de loi 124. Et les conservateurs minent le processus de négociation collective et n'adoptent pas des mesures contre les briseurs de grève. Les syndicats locaux d'Unifor et d'autres sont là. Une journée de plus, une journée plus forte. La députée de Carleton. Merci, Madame la Présidente. Je suis, euh, Madame la Présidente, je suis contente de prendre la parole, de parler d'un concitoyen euh, qui est euh, Anna Bailey qui défend les Ontariens qui ont des défauts cardiaques congénitaux et qui a travaillé avec l'Alliance de la vie cardiaque pour euh, pendant la, la semaine de sensibilisation euh, de, euh, de sensibilisation aux, aux problèmes cardiaques congénitaux. C'était une maladie qui était fatale pendant l'enfance. On a amélioré le, les diagnostics et donc on a beaucoup de procédures. 90% des enfants maintenant peuvent survivre grâce à ces avancements et donc on veut. On a organisé plusieurs événements pour sensibiliser les gens à ces problèmes. Et on a donné des proclamations dans plusieurs villes, on a beaucoup. J'aimerais remercier Annabelle et l'alliance des problèmes cardiaques congénitaux de sensibiliser les gens à ce problème de cardiaques congénitaux et assurer que les gens qui ont des maladies cardiaques congénitaux puissent être. Et donc je remercie Annabelle et son alliance. Merci. Déclaration de député, la suivante, de... la députée de l'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Samedi, le 25 février, je vais participer. En euh, événement de la nuit la plus froide, en me jouant à milliers de Canadiens et Canadiens pour sensibiliser euh, les gens aux besoins des itinérants et des organismes qui les aident. Dans ma circonscription, il y a des tentes, il y a des parcs, les gens vivent dans la TTC, et ils élèvent leurs enfants dans des refuges et sont expulsés parce qu'ils ne peuvent pas payer euh, le loyer. et Ils meurent de froid. Je veux reconnaître les bénévoles les groupes et les fabuleux dans ma collectivité qui participent à cette nuit la plus froide. La Banque alimentaire Fort York, Street Haven, le premier refuge des femmes, la mission de la rue Young qui aide les familles, et Sistering, c'est un centre d'accueil sur Bloor pour les femmes. Allez à cnoy.org et trouvez un organisme. Ils ont besoin de votre aide. Ils veulent travailler avec vous. Et je veux relever un défi additionnel. Quand on donne nos charités, Samedi soir, je nous demande à nous tous de souligner notre soutien avec un appel à l'action pour qu'on ait des changements à l'échelle de la province, à demander à ce gouvernement d'avoir un plan pour contrer l'itinérance et la pauvreté, de doubler les taux d'aide sociale et d'avoir des contrôles des loyers plus forts. J'ai hâte de vous voir le 25. Merci. Déclaration députée, députée de député, député de Kitchen-Conestoga. Merci, Monsieur le Président, et j'étais très enthousiasmé de vous être à l'ouverture euh, du nouveau centre de refuge de la ch euh, Chambre de, de l'amitié, House of Friendship, et on a converti dans un, un refuge de 100 lits et ça va au-delà du de refuge. on y a du personnel sur place et des soutiens au logement, ce qui est très important. Et je veux citer Jessica bonne directrice à, à la Maison de l'Amitié. D'avoir ces services et ces soutiens pour les gens qui ont des difficultés avec l'itinérance, ça en fait beaucoup pour les aider. Moi, j'ai défendu ce programme depuis quelques années, depuis que c'est venu. Je veux remercier tous les bénévoles, le personnel, tout le monde qui a rendu la réalité, John Newford, directeur général, et toute son équipe menée par le ministre des Affaires municipales et du logement et du personnel qui ont aidé à que cela devienne une réalité. C'est un projet excellent. J'étais content de voir la députée de Waterloo pour l'inauguration. Tout le monde peut se mettre derrière ce projet, c'était bien et c'était très bien de participer. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, le député de Spadina Fort York. Merci, Monsieur le Président. Les Ontariens méritent de meilleurs soins de santé il y a un rapport récent qui a démontré que les urgences étaient fermées 158 fois. Et c'est absolument... Il n'y a pas d'excuse. Et les gestes du gouvernement ont rendu cela pire. Le projet de loi 124 qui donne un plafond euh, illégal au salaire d'un pour cent depuis cinq ans a poussé les travailleurs des soins de santé qui ne se sentent pas appréciés et qui laissent le système. Ce gouvernement maintenant a déposé des, un projet de loi pour privatiser le réseau de santé publique, pourtant c'est l'argent des contribuables et des travailleurs du système public, un système privé à but lucratif. Ça va rendre la crise encore pire qu'on a dans les soins de santé. Les Ontariens ont méritent d'avoir des soins de santé quand ils en ont besoin. Ce gouvernement joue un, un jeu idéologique et tous les gens qui attendent aux urgences pour avoir des chirurgies de la hanche et du genou. Votre souffrance fait partie de l'objectif idéologique du gouvernement. Si vous, allez avoir, vous pensez que vous allez avoir plus de meilleurs soins, regardez juste le rapport des forces armées sur les soins de longue durée pendant la pandémie. Et vous pouvez voir comment euh, on, le système privé a créé de mauvaises conditions et comment on a traité euh, les aînés de la province. Par la suite, député de de lake shaw Merci. Aujourd'hui, c'est la journée de sensibilisation à la maladie cardiaque. Il y a plus d'un de... milliard de Canadiens qui souffrent de cette maladie cardiaque et on dit qu'on va avoir un tsunami de ces effets de travailler des quarts de 12 heures où savait, ma femme savait qu'il y avait plus. J'ai eu un examen physique et et quand le médecin a écouté mon, mon cœur, a écouté une murmure. Quand on détecte la maladie cardiaque, il y a du traitement. Et donc j'ai un rapacement de la horda. Et aujourd'hui, je vis une vie moderne, normale. Beaucoup de patients peuvent avoir un remplacement de la soupape. Euh, et, et ça peut être... Euh, ça peut bien manger et seulement 3% des Canadiens euh, savent qu'ils ont des problèmes et font et seulement 26 des Canadiens ont une vérification avec le stéthoscope. Il faut sensibiliser les gens. Et c'est aujourd'hui comme des jours comme aujourd'hui sont importants. Je vais déposer un projet de loi de députés plus tard pour rendre le 22 février journée de sensibilisation à la santé et à la vague cardiaque. Des cardiologues de partout de la province sont ici et on peut apprendre quant à, à la maladie de la valve cardiaque. Ça a sauvé ma vie, pour peut sauver la vôtre. Merci. Merci. Déclaration de député, le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout le monde a sait qu'on a besoin d'avoir une un traversée entre les provinces à, à, dans la capitale euh, nationale. Les gens traversent et les piétons sont en risque et, et c'est pas, ça aide pas une vie, une capitale. C'est pas un nouveau problème. Dans les années 40, 1940, il y avait un plan pour avoir un pont entre les deux provinces. Et depuis des décennies, chaque étude qui a été faite a dit qu'un nouveau pont du côté est d'Ottawa devrait être construit sur l'île Cattle. Qui euh, rejoint l'autoroute 50 à Gatineau à l'autoroute 117 à Ottawa. Le projet de loi 122 qui bâtit sur l'étude dit que cette traversée serait la moins coûteuse, attirerait le plus de transports en commun et de camions. Et ce serait, euh, on pourrait gérer les effets sur l'environnement et aider au développement économique plutôt que prendre cette décision. La commission de la capitale nationale euh, traîne les pieds et il y a beaucoup de gens qui attendent. Ces processus ont dépensé du temps, ont utilisé beaucoup d'argent et ça cause beaucoup d'anxiété. Il faut que la Commission fasse quelque chose. Il faut y aller ou le laisser mourir. Merci. Déclaration de député. La députée de norris Merci, monsieur le Président. Euh, mardi dernier, j'ai eu le plaisir d'être au lancement de Glad Canada, qui sont les Juifs avec uh, James Pasternak et du directeur du Centre Saint-Mascanas, représentant de Hasbro, Canada. On a joint Botok pour et d'autres chefs du conseil scolaire catholique de ma circonscription pour le lancement de cette exposition. Les peuples juifs sont là depuis des millénaires. Malheureusement, des incidents antisémitiques ont, ont eu lieu pendant l'histoire et sont en montée récemment, malheureusement, ici en Ontario et à Toronto. En 2018, l'aide Canada a fait un sondage au Canada pour comprendre qu'on puisse savoir ce que les gens savent sur les Juifs et le judaïsme. Et malheureusement, les Canadiens et Canadiennes savent peu et ce qui est concernant. Et l'information qu'ils avaient sur les Juifs était fausse, euh, basée sur des euh, thèmes antisémitiques. Et il n'y a pas d'information. La solution commence à avoir des connaissances. Et ça, c'est de comprendre qui sont les Juifs. Les gens à l'exposition vont savoir d'où sont venus, qu'ils sont, comment ils sont reliés aux terres d'Israël et comment l'antisémitisme est différent d'autres formes de racisme. Et les visiteurs peuvent demander à un juif ou une juive une question. L'exposition est financée par une bourse contre le racisme et l'éducation va remplacer le racisme et l'antisémitisme. Et je demande à tous les conseils scolaires d'adopter cette exposition. Merci. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Whitby. Merci. Je suis content de vous dire que l'Université technique de l'Ontario Oshawa a participé au projet EARL pour construire un véhicule à faible émission euh, qui était au, au, à l'exposition des consommateurs et euh, consommation électronique. Et le ministre Fédéral était là. Le projet A.O. est un moyen de démontrer que le système écosystème automobile peut construire des véhicules électriques. Des institutions post-secondaires comme cette institution jouent un rôle important à développer l'avenir de l'Ontario pour le talent automobile. Ce véhicule a été bâti en partenariat avec le secteur novateur, Teratech University et dans ses établissements de, de recherche, les enseignants et les étudiants. Le projet a démontré comment l'Université technique de l'Ontario donne des bonnes occasions d'apprentissage pour les, élèves, les étudiants pour qu'ils puissent faire une contribution aux, à l'avenir technologique de l'Ontario. Félicitations aux étudiants et à Stephen Murphy, le président de l'Université technique de l'Ontario. Si vous le cherchez, vous allez trouver le consentement unanime afin de permettre aux députés de porter un chandail rose afin de promouvoir la journée contre l'intimidation. La députée demande le consentement unanime afin de permettre aux députés de porter un chandail rose pour la promotion de la journée contre l'intimidation. Convenu? Convenu.